Hey, j'ai ouvert mon serveur Discord. Il y a 5 ans, j'ai été la fondatrice d'un serveur avec des anciens potes qui a fini par fermer. Hein Attends, on dirait pas Levi lui. Puis d'un autre qui a fermé également il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, je vous annonce que j'ai ouvert mon serveur Discord, entièrement fait par moi et entièrement géré par moi pour l'instant. Quand vous rejoignez le serveur, vous arrivez directement à l'accueil. Il faudra aller au règlement, et lire et l'approuver pour devenir membre de celui-ci. Ensuite, vous pourrez aller au salon des rôles pour choisir les vôtres, et c'est tout. On pourra discuter, partager des suggestions et nos œuvres dans les salons qui s'y prêtent. Il y en a d'ailleurs un où vous pourrez me suggérer des idées de vidéos. Voilà, j'espère que ce serveur vous plaira. Moi, de mon côté, je vais tout faire pour que ce soit une safe place. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.